Demande 69 retrouver ce qui est égaré. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien-aimée. Béni soit notre amour. Merci de m'aider à retrouver, et là tu nommes ce qui t'intéresse de retrouver. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci